Bonjour les amis, euh, j'espère que vous allez tous bien, une euh, courte vidéo pour vous dire que je me prépare petit à petit euh, à profiter de mon voyage euh, aux Philippines et euh, je prépare petit à petit mon matériel informatique ainsi que mon matériel photographique afin de, de vous partager euh, mon quotidien une fois arrivé sur place. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon PC portable, un vieux ProBook 6470B de chez Hewlett-Packard, qui est sous Linux, mais avec une surcouche Wine, je peux faire fonctionner Lightroom pour le développement de mes photos. Et puis voilà, voilà la bête un bon vieux Pentax 430 18 millions de pixels, 18 mégapixels. Je m'en suis pas servi depuis très fort longtemps. Euh, J'espère que je n'ai pas perdu la main au niveau photo. Là, il est monté d'un objectif Tamron euh, 1750, ouverture à 2.8. Euh, et puis, euh, j'ai un autre Tamron 70-300 pour des plans un peu plus euh, rapprochés. Euh, C'est pas euh, quelque chose d'extraordinaire non plus, hein, une ouverture je crois jusqu'à euh, euh, minimum 5-6, je ne sais plus, ouais 5-6. Et euh, un, bon vieux, euh, un bon vieux objectif argentique, mais qui est en autofocus et qui fonctionne parfaitement bien sur mon boîtier. Donc, euh, c'est un 50 mm pour, euh, pour effectuer des portraits. Voilà. Donc, petite courte vidéo, voilà, euh, ça avance petit à petit, on est à moins d'une semaine du départ. Et, euh, voilà, je vous fais de gros bisous et puis on se voit euh, très bientôt.